une T-shirt pendant sa déclaration. Adopté, adopté. Déclaration du député, la parole la de Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de que notre gouvernement appuie l'Ontario avec des investissements de plus de 198 millions de dollars pour les universités. Monsieur le Président, je sais que nous continuons à répondre aux effets de la COVID dans tous les domaines. C'est vraiment important d'appuyer la recherche, l'innovation, aider à la reprise économique dans toutes les parties de Durham. C'est pour cela que je suis heureux, Monsieur le Président, d'annoncer que Whitby et Durham vont recevoir plus de 788 millions de dollars pour ces objectifs, pour développer et déployer la cybersécurité, entre autres pour pouvoir prévenir et répondre aux attaques numériques. Monsieur le Président, ces investissements vont permettre de mettre en place une infrastructure qui va donner accès à la technologie et à l'équipement nécessaire pour les rendre de leaders. Et, Monsieur le Président, ce seront des leaders absolus en innovation. Cela va permettre aussi, Monsieur le Président, que les étudiants de toute la région de Durham puissent avoir accès à l'innovation dont ils ont besoin pour être compétitifs et merci. être avancés dans leur domaine. Merci, Monsieur le Président. Intervention du Président. merci. La parole à la députée de parkdale Park. Merci, merci. Monsieur, Monsieur le Président. Halloween est, stories, Halloween est un moment de l'année pour des histoires d'horreur. Et des histoires d'horreur dans les lieux où il y arrive des choses terribles. Terrible. Ce dev... aurait dû être un lieu dont les zones humides ont été euh, prises pour être remplacées par des autoroutes. Ils avaient déjà souffert à cause d'une pandémie fatale. Une pandémie pendant laquelle les travailleurs de la santé ont réussi à conserver la santé des gens. Les personnes essayaient d'appeler les urgences et une personne ne prenait. Quand ils prenaient l'appel, ils étaient toujours en attente. Ils avaient peur. C'était vraiment terrifiant. C'était le coup de vivre. Les personnes voyaient le prix de leurs efforts. Les enfants qui vraiment voulaient apprendre ne pouvaient pas aller aux écoles. Les enseignants disparaissaient un par un. La partie la plus effrayante de cette histoire, c'est qu'il s'agit d'une histoire qui est vraie. Mais ce n'est pas trop tard pour la régler. Nous pouvons la régler ensemble. Joyeux Halloween, Ontario. Déclaration des députés. La parole au député de Brampton East. Est. Les Asiatiques du Sud de l'Ontario ont célébré leur culture inaudible. Pendant cette semaine, Monsieur le Président, cela symbolise. La lumière sur l'obscurité, la connaissance sur le manque de connaissances. Et c'est une célébration. Ref... C'est une célébration et c'est une commémoration pour refuser de célébrer jusqu'à ce que les 52 personnes qu'ils ont privées de leur liberté soient libérées. C'est une façon de faire face à l'injustice et à l'oppression, et j'espère que vraiment cette célébration puisse avoir, voir son objectif comblé. Je, je donne mes félicitations à tous les Ontariens. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, le 31 octobre, c'est Halloween, et aujourd'hui, je veux aussi souhaiter une bonne fête de Halloween. Merci. La parole est à la députée de Thunder Bay Supérieur nord Merci, Monsieur le Président. À Thunder Bay cette semaine, j'ai appris qu'un des hôpitaux a déjà des nombreux cas de COVID et de la grippe. Parmi les enfants, cela se propage rapidement. Cela est inquiétant. Entre le sous-financement du système de santé et l'imposition du projet de loi numéro 124, nos hôpitaux et cliniques perdent des employés minute par minute. Comme résultat, nous perdons l'expérience des employés de la santé les plus qualifiés. La crise de la santé va continuer jusqu'à ce que le gouvernement fort décide de vraiment donner la valeur nécessaire à ceux qui sont déjà en train de travailler dans le système. Malheureusement, aujourd'hui, nous continuons à voir que ce gouvernement manque le respect aux employés de la santé. Les employés de la santé ont essayé d'entrer de dans des négociations pour leur salaire et au lieu de s'asseoir à la table entre avec eux, le gouvernement Ford essaye maintenant d'imposer un arrangement qui n'est pas juste avec les travailleurs de l'éducation. Ce sont les travailleurs qui maintiennent notre province en fonctionnement avec de la persistance et de la passion. Nous vous voyons, nous vous apprécions et nous vous... Nous avons votre cause dans notre cœur. Merci. Déclaration des députés, la parole à la députée de Oxford. Monsieur le Président, demain, c'est le début de la semaine de la conscience du dioxyde de carbone. C'est après une mesure de John Jenack. C'était quelqu'un dédié qui est décédé de façon tragique dû à une intoxication avec son époux et ses enfants. Il y a eu... une, Le gaz s'était écoulé et cela les a intoxiqués. De même, cela est arrivé à des diverses familles à l'Ontario. C'est pour cela qu'on essaie qu'il y ait des détecteurs installés partout au Canada avec la collaboration des pompiers, entre autres organisations. Le dioxyde de carbone est un assassin silencieux parce qu'il n'y a pas d'odeur, pas de saveur et c'est pour cela que j'encourage tous les antériens de réviser leurs alarmes et leurs outils pour se réchauffer pendant l'hiver la Semaine de la conscientisation, si tenu en compte va permettre de sauver plus de vies. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir permis de prendre ce moment-là pour appuyer la Semaine de conscientisation et protéger la vie des intérieurs. Merci. Déclaration de député, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai mis le T-shirt MK23 Melissa Kingley, qui était une étudiante dédiée et une athlète dédiée aussi. Elle était une bonne sœur pour ses frères et elle jouait beaucoup de sports, principalement le hockey. Elle a fait partie de l'équipe de l'Université de Ottawa et dans l'année 2016, elle a été diagnostiquée avec du sarcoma. Elle a commencé le traitement. En 2018, elle a perdu sa bataille contre le cancer. Aujourd'hui, c'est le quatrième anniversaire de son décès. Donc, en son honneur, on a commencé le fonds Melissa Kingley dans notre communauté qui va recevoir des contributions de tous les amis, de Melissa et des membres de la communauté. Et pour ce faire, l'équipe de hockey continue à célébrer ce fonds. Maintenant, nous mettons, je mets ce tigeur en commémoration à Melissa Kingsley. Et Monsieur le Président, elle continue à se battre à assez fort. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député de Tobico, McShaw. Merci, Monsieur le Président. C'est tellement un plaisir d'être de retour en Chambre aujourd'hui. J'ai eu du temps à l'extérieur et j'ai eu plusieurs possibilités de contacter mes commettants. J'ai profité de plusieurs événements communautaires et j'ai profité de mes commettants. J'ai tellement de bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous avons attendu pendant longtemps la construction de deux écoles à Etobicoke et enfin ce projet prendra jour. Je remercie le ministre de l'Éducation pour avoir permis ce projet. L'école catholique élémentaire a pu recevoir 22,7 millions de dollars en investissement qui s'ajoutent aux investissements déjà réalisés. En plus de cela, nous allons inclure la rénovation de nos écoles permettant ainsi à nos élèves d'apprendre ce qui s'est passé dans le passé. Il y aura des nouveaux espaces, incluant des espaces pour les services de garde. Une autre école marque les records, l'école cathodique, qui est reconstruite et qui a reçu des investissements de la part du gouvernement. Cette école comprend cinq espaces pour les enfants, pour les services de garde. J'ai pu rencontrer plusieurs commettants et aller à plusieurs événements communautaires, comme au festival de Long Branch. Nous avons pu également participer aux événements de d'inauguration de, de la construction du centre. Venez soutenir votre circonscription. N'oubliez pas de venir prendre vos cadeaux, soutenir le loco et profiter. Déclaration de la députée de Beaches, East york Reese était passionnée de politique. Elle a voulu rendre sa communauté meilleure. Elle était aimable et a toujours illuminé les salles dans lesquelles elle se trouvait. Reese aurait eu 22 ans aujourd'hui. Elle était une membre active de la communauté de Beaches, york est Malheureusement, sa vie a pris fin en juillet 2022 lors d'une fusillade. Il n'y aura pas assez de mots pour exprimer cette perte douloureuse. Nous continuons de soutenir Riz et sa famille. La semaine prochaine, le Riz Fire Lane Ray sera déployé. Nous avons pu recevoir plus de 300 signatures concernant les répercussions que la vie de Reese a eues dans nos communautés et auprès de ses proches. Cet espace permettra de commémorer la vie et l'héritage de Reese. Elle a passé la plupart de son temps, elle y a passé la plupart de son temps à jouer avec ses amis et sa famille. Nous allons la célébrer. Claudine, Doug, Sadie, nous vous faisons une promesse. Nous continuerons à honorer, à honorer plutôt l'héritage de Louise dans tout ce que nous faisons. Merci. Merci. Déclaration suivante. Député de Chatham-Kem, Lenington. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, il y a tellement d'éléments magnifiques. Et Épiliard est un de un des endroits que je préfère. C'est situé dans le sud. Pea Island est un paradis où on peut y trouver les espèces les plus riches et biodiverses au Canada, de la biodiversité plutôt canadienne. Nous y avons des plages naturelles où on peut profiter de photographies. On peut également profiter de temps avec sa famille et ses amis. Nous avons une tradition de création de vin depuis des années. C'est un excellent endroit pour notre province. Les vignobles sont toujours en opération sur 700 hectares. C'est une région qui euh, permet de profiter de la culture des vignes. On peut y accéder par ferry, par bateau ou par avion. C'est un espace très tranquille qui, a, qui accueille beaucoup de résidents. Le tourisme est une activité très importante. Nous avons des marathons, également des festivals de chasse qui a d'ailleurs lieu actuellement. Cette année, nous avons fait l'histoire en élisant plutôt notre première mère-femme, Cathy Miller. C'est une femme professionnelle. La communauté toute la région est forte et défend toujours ses intérêts. Si vous voulez boire, des beaux paysages, profiter de l'air frais et de l'eau. Je vous conseille de venir à Lille. Profitez du tourisme à tour de vélo, Profitez du vin et de notre hospitalité, de notre communauté spéciale. Merci. Déclaration des députés Député de Brampton North. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est l'Halloween, le jour le plus terrifiant de la journée. Et j'aimerais remercier mes commettants pour avoir décoré leur maison. Peut-être que ce n'est rien, mais cela veut tout dire. Cela montre l'esprit communautaire. Je souhaite à mes commettants une, une joyeuse Halloween. Tout le monde, à partir de demain, commencera à changer la décoration pour les décorations de Noël. Le 11 novembre, le jour du souvenir, arrive. Nous aurons des services pour honorer la vie de nos héros et de ces esprits, de ces personnes plutôt, qui, ont, ont permis, qui nous ont permis de vivre dans un pays libre. Monsieur le Président, j'ai la chance d'être né à Brampton et d'y avoir été élevé. Nous célébrons la culture et valorisons notre liberté. Mais ces valeurs ont un prix. Beaucoup de sacrifices ont été faits à ces prix. Nous avons peur des sacrifices. Nous sommes dans un endroit de démocratie. J'invite toutes les personnes à... Nous à se joindre au service, de, aux célébrations plutôt de, de, du jour de la, du souvenir. En tant que communauté, nous nous souviendrons. Merci. La déclaration des